Ce petit garçon ougandais est passionné d'aviation. À 7 ans, il a déjà piloté trois fois en tant que stagiaire un Cessna 172. Et dans un avion, il se sent comme un poisson dans l'eau. C'est comme ça qu'on se pince. Les échelles font un mouvement de lacet sur l'avion. Si elles font un mouvement de lacet sur l'avion, et que celui-ci roule, il peut changer. Et il y a de la poussée. La traînée est meilleure que la poussée. En plus des avions, Graham adore les mathématiques, les sciences, les planètes et son idole, Elon Musk. Musk est le fondateur de SpaceX, une société privée de navettes spatiales qui a récemment lancé en orbite une fusée avec à son bord deux astronautes et espère un jour envoyer des humains sur Mars. A pilot and an astronaut. Plus tard, je vais être pilote et astronaute. Je m'intéresse à l'astronomie parce que j'aimerais aller sur Mars et sur la Lune. take two. La passion de Graham pour les avions et le pilotage est apparue très tôt, dès l'âge de 3 ans. Sa maman, Shamim Wanaisha, nous explique. Un hélicoptère uh, Cessna a... a... de la police. Mamie. C'est écrasé sur le toit de la maison de ma mère. J'étais au travail et mon fils était chez ma Jaja, sa grand-mère. J'ai reçu un coup de fil qui m'expliquait que mon fils jouait dans la cour lorsque c'est arrivé. Il a tout vu et depuis ce jour, il s'intéresse aux avions. En Ouganda, l'aviation n'est pas une activité accessible, car très coûteuse. Mais la maman de Graham a tenu à lui payer quelques leçons d'aviation. Simon Bruno est l'instructeur de ce petit bout en train. Il se dit très fier de son élève, qui est un véritable prodige, capable d'expliquer le fonctionnement des moteurs de différents avions. Captain Shima, I see him as one of the exceptional pilots. Le capitaine Schema, je le vois comme un pilote exceptionnel qui va inspirer le monde entier, qui va inspirer la génération actuelle, les enfants, et défier le statu quo. Le capitaine Schema est vraiment passionné par l'aviation. Il aime tout ce qui concerne les avions. En attendant que la pandémie s'atténue, Graham se concentre sur la théorie de l'aviation. Grâce à un casque de réalité virtuelle, il s'est immergé dans des vidéos de simulation de vol et d'exploration spatiale.